Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de communication à l'ISCPA. Euh, j'ai eu un bac ES en 2018 et aujourd'hui me voilà en seconde année d'études. Alors j'ai choisi l'ISCPA euh, tout simplement parce que c'est une école très très professionnalisante dans la mesure où on a un stage de trois mois réalisé euh, dès la première année. Euh, pareil pour les cours, euh, on est tout de suite mis en situation d'entreprise en fait, euh, que ce soit par exemple pour le marketing, la création graphique, la création vidéo, la publicité, c'est que des projets de groupe et des projets à long terme où on est vraiment, en fait, on doit créer les stratégies comme si on était en entreprise, en fait, et c'est le but de l'école de nous, de nous pousser de monter nos compétences pour qu'on soit totalement immergé comme si on était en entreprise. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette école parce qu'on acquiert des compétences grâce aux stages qui vont nous pousser toujours plus haut et ça va être très, très bénéfique pour nous pour trouver un emploi plus tard.